Salut et bienvenue dans l'Expresso, elle un expresso un petit peu particulier aujourd'hui puisque je te demande en fait euh, ton soutien alors c'est pas pour moi, hein. je tiens à le dire tout de suite c'est pour un ami, c'est pour euh, Rio Kenobi sans doute tu as pu voir euh, son appel, sa vidéo qui va s'afficher juste ici tu peux aller euh, la regarder directement ou tout simplement écouter ce que j'ai à te demander voilà, l'idée est très très simple, c'est que Rio pendant l'Octogone a réussi à se qualifier pour le championnat du monde. Et donc, bah, comme tu dois peut-être le savoir, ce championnat du monde, il va se dérouler aux états unis Les états unis c'est loin, évidemment, ça coûte cher pour y aller. Et euh, le problème, c'est que eh bien, Rio ne peut pas se payer le billet. Tout simplement parce qu'il l'a abordé lui-même dans cette vidéo et il l'a abordé également dans l'interview. Donc, je me permets d'en parler également il sort d'une longue convalescence et donc ben, quand on dit convalescence on dit forcément une baisse de salaire et financièrement il ne peut pas assumer en fait ce voyage c'est le rêve de Rio en fait de participer à ce championnat du monde, c'était déjà un rêve pour lui de participer à ces championnats de France, cette troisième place est vraiment méritée je pense même qu'il aurait pu aller un petit peu plus loin s'il avait été juste un tout petit peu moins fatigué donc voilà, ce que je te propose c'est de participer au rêve d'un homme moi, euh, en fait, quand j'ai vu cette troisième place, il m'a dit « ce serait fantastique d'aller au championnat du monde, mais financièrement, je ne pourrais pas ». Je lui ai dit « mais Rio, c'est très simple, euh, tu vas demander de l'aide à la communauté, parce qu'une communauté, ça sert à ça ». C'est ma vision des choses, en fait. Internet euh, nous permet d'échanger, nous permet euh, à tous d'avoir l'avis de chacun, mais surtout le soutien des autres. Et c'est ça, le propre d'une communauté. Ah, il n'était pas trop chaud, je hein, dois vous le dire. Il n'était vraiment pas fan de l'idée. Euh, déjà, il me disait « personne ne va vouloir m'aider. Euh, » Ça ne se fait pas de le faire. J'ai insisté. Il a quand même accepté de lancer cette cagnotte. Et aujourd'hui, cette cagnotte, elle s'élève à 46% au moment où je fais cette vidéo, de la somme à recueillir. Très simplement, si tous ceux qui regardent cette vidéo donnent 1 euro, c'est pas grand-chose, hein, juste 1 euro, eh bien, Rio va au bout de son rêve. Je dis au bout de son rêve parce qu'en en fait, le rêve, il a déjà commencé à le vivre. Il a commencé à le vivre par l'intermédiaire de ce championnat. Il a commencé à le vivre par l'intermédiaire de la communauté qu'il anime autour de Star Wars Légion, de sa page et de son groupe pour lequel il est très actif. Il a également été très actif dans l'organisation du championnat de France qui a eu lieu à Villeurbanne. Et donc, j'entends déjà les rageux qui disent encore une cagnotte, une cagnotte de plus. J'en ai même lu certains qui disaient euh, « moi j'ai envie de m'acheter des figurines, euh, euh, je vais faire une cagnotte, euh, on en est où ?» Ce n'est pas du tout du tout le sujet, on n'en est absolument pas là. On est sur quelqu'un qui a mérité ce qui lui arrive, qui a travaillé pour ce qui lui arrive, qui s'est investi, qui s'investit tous les jours pour la communauté, qui se bat pour le jeu, qui le représente à merveille, et qui a gagné sa place au championnat du monde. Et je pense que ce serait vraiment malheureux que la seule chose qui fasse qu'il n'y aille pas, soit pour des raisons financières. Surtout si ça te coûte à toi 1 euro. Donc je le redis, je vais vous mettre en lien sous cette vidéo la cagnotte. Bien entendu, j'y ai participé, vous pourrez... Me retrouver. Je sais que certains d'entre vous dans ma communauté ont déjà participé en fait à ce rêve et ben finalement c'est quoi C'est pouvoir s'acheter une petite part du rêve de Rio et en ça je trouve ça magnifique. Pour moi c'est ça la définition de ce que l'on est, on est une communauté de joueurs, on est là pour se soutenir et je pense que porter Rio comme ça de l'autre côté de l'Atlantique pour l'amener aux états unis peu importe ce qu'il y fera il sera peut-être pas champion du monde au final on s'en fout ce qui nous intéresse en fait c'est d'aller au bout des choses et d'aller au bout du rêve donc voilà, ce que je te demande c'est de cliquer sur ce lien de lâcher un euro pour Rio et puis on sera tous un petit peu champion en même temps que lui et on vivra une part de son rêve je te remercie, je te remercie de m'avoir écouté et puis ben, en attendant je vous souhaite à tous de bons jeux